T'en fais 3, j'en fais 3. Non, vous... vous concertez et vous dites en même temps. 1, 2, 3, soleil. <rire> Alors, juste vais... ah ouais, vais... rappelle-nous <rire> les six. Web, TV show. Web, show. Web TV, show. TV show. Web TV show. Web TV show. <rire> Web TV show. Web TV show. Vous avez compris. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est pour Web TV Show, nouvelle émission, nouveau système de diffusion. C'est quelque chose qui a été créé pour la rencontre Interpage, donc on n'a que des jeunes qui sont à ma droite et à ma gauche. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour, Bonjour. donc je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par ma droite et on va aller vers ma gauche. Alors, allez-y, présentez-vous. Euh, Zoé. D'accord, tu es en quelle classe Quatrième. D'accord. Ensuite, on a Charlotte. Et tu es en Troisième. D'accord. Ensuite, du coup, à ma gauche, on a Malia. Et tu es en Cinquième. D'accord. Et après, on a Clarisse. Et tu es en Cinquième. Ok. <rire> bon, alors, on n'a que des collégiennes. Donc, franchement, pour les questions, ça va pas être trop, trop compliqué. Euh. Non, franchement, non. Ça devrait être facile, ça devrait le faire. Alors, donc je vais vous poser des questions de culture générale qui vont de la CM2 à la catégorie adulte. La première équipe qui a euh, six gobelets remporte la partie. Est-ce que vous êtes prête mmh, Et pour répondre, il faut buzzer avec les petits buzzers qui sont en face de vous. Et il faut vous concerter, bien sûr, avant de répondre. Alors, on va commencer par une catégorie CM2. À Tahiti, quoffre t on en signe de bienvenue. Un, un coup de fleur. C'est une bonne réponse pour l'équipe des filles. Comment tu sais ça bah, Au moins, c'est bien. C'est pas trop compliqué. Achet. Alors, on va poser ce coup-ci une question de catégorie adulte. Ouf, Dans quel pays fut créée au 18e siècle la race de cheveux pur sang Ça existe, Oui. Oui. France non Non, c'est pas français. Ce n'est pas la France qui l'a créé. Oui, Italie Non plus. Oui. Allemagne Non. Etats-Unis Non. Amérique latine Non. C'est pas un pays, asiatique. Amérique du Nord Non. Italie Non, ça a déjà été dit. Belgique Non. En Inde Non. En Afrique Non. C'est pas un pays. C'est en... En Australie Non. Non, alors... La Russie Non en alors, c'est un alors c'est autour de la France, c'est dans un pays qui est autour de la France. Euh, Belgique Non. Paris, l'Espagne Non. Grèce Non. Portugal Non. Angleterre Italie Non, non. Irlande Non Et vous êtes pas euh, loin, Paris. vous, vous en... Pays de Non vous en... La Suède Non Vous en vous rapprochez, vous en. Vous, en... vous étiez pas loin avec l'Irlande la Pologne non Il n'y a pas une carte géographique Non L'Allemagne Non L'Écosse Non La Grèce? La, la Grèce Non Non Non, euh... non. <rire> non. non. c'est pas un pays Non, un pays qui est pas loin de la France, qui est autour de la France Paris. Mais... Okay. <rire> ouais. euh, Autour pays. de la France oui. Non Angleterre Oui Mais je Oui Je l'ai dit Ah bon bah, J'ai pas entendu Excusez-moi <rire> donc c'est l'Angleterre Non. l'avait Vous avez pas dit Angleterre Ah si Non non, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Il faut buzzer, comme je l'ai dit, il faut buzzer avant Moi, de dire, répondre. Mais voilà. ah, vous l'aviez dit, vous ne l'avez pas entendu. Alors, merci Laline. On vous laisse gogler... le point. Non, non bon, bah non, t'es bah, <rire> Et... Alors, ça, on l'étège. Tac. On va prendre une nouvelle question. Catégorie adulte. Allez, soyons fous. Qui a été la compagne de Jean-Paul Sartre de 1929 à sa mort qui, ça, et en 1980 C'est qui même Marie-Antoinette Non La reine d'Angleterre Non J'ai <rire> <rire> question, c'est qui oui. C'est qui Alors ça, c'est une question que vous avez voir en histoire. Non, non mais arrêtez, non, je ne <rire> même pas là. C'est <rire> Non, c'est <rire> une dame. On peut redire oh. le nom Ah mais oui, c'est vrai. On peut redire Alors, le nom du Alors, je répète la question. Qui a été la compagne de Jean-Paul Sartre de 1929 à sa mort en 1980 faut dire des noms là que C'est une dame. Mais, Mais si l'impératrice. Non. Alors s'il faut, Pierre, si vous n'avez pas la réponse, on passe à la catégorie CND. Non non non, on l'aura bientôt, on l'aura bientôt. Eh on non non, <rire> non, je suis désolé, je n'accepte pas le point. Car on a une tricherie au niveau du public. Non. Je ne donnerai pas le nom de la personne, ah, mais cette personne bon, se reconnaîtra. Pas, hein Moi, je sais pas non, si... Non, non, si hein. Sébastien, hein On sait que c'est toi. <rire> alors, ah, ça, alors, ça, c'est vraiment une question adulte, mais c'est pas du tout compliqué. Là, ça va être au plus rapide. Ouais. Comment savoir rapidement si un nombre est divisible par 9 <rire> <rire> bah, bah non, mais les maths... Enfin, 9 alors, euh, Madame non, c'est pas x9. Euh, dans la table de 3, x3. Non. x7 Ah oui, ah il oui, y a un truc. 18 Non. Racine 4 Non, alors, je répète, je répète la question. Comment savoir rapidement 3. si un nombre est divisible par 9 Par 3 Non. En gros, c'est un nombre à deux chiffres, il faut les additionner. et Si c'est dans la table de 3, c'est bon. Oui. Non, c'est ah, pas non. que dans la table de 3. Alors, non. Table de 6 aussi. C'est table de 9, 9. Alors... Je vais accepter dans la table de 9, mais la réponse précise était, sa somme doit être divisible par 9. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pareil, je me souviens. C'est pareil, c'est pour ça que je la vous point. accorde le point. Donc il y a 2 voilà. à 1. Euh, <rire> ça, c'était ici. Hop, on prend en face. Et je dis bonjour aux personnes qui nous regardent sur Facebook. Et les qui Qui sont au nombre de 2. <rire> euh... <rire> Oh, allez, oh, ça c'est. Fa... Franchement, là, ça être... c'est très facile. Quelle substance explosive a découvert Alfred Nobel C'est qui lui Non euh, Une non, substance je pas, en fait. explosive, une je une rappelle. Substance. nucléaire Non, elles l'ont déjà dit. Ah merde. Éclair Non C'est euh, une, une bombe Une bombe Non euh, euh, J'accepte pas bombe. Explosif Non, alors, quelle substance explosive ah. Non Une substance explosive. Quelle substance explosive a découvert Alfred Nobel C'est qui Alfred Nobel C'est son nom de famille. Eh ça souffle les réponses là-bas. Eh, s'il vous plaît, en public, s'il vous plaît. Alors, Je me donne si vous voulez la première lettre. Ça commence par un D. Par un quoi Par un D. D Oui. Une dynamite il fallait buzzer, mais c'est effectivement la dynamite. Ah non, mais un... Hop, un nouveau gobelet. Trop... Alors, euh... on le allez, on va parler un petit <rire> peu. On va passer en CM2. Ça vous rappeler oh, votre pr poterie primaire. Ouais. Quel roi fut guillotiné oh, pendant oh, la Louis XVI. Révolution, louis elles, louis, elles louis ont Gatorre. dit la bonne réponse et c'est effectivement louis XVI. Allez. Elles n'ont pas attendu la fin de la réponse. Oui, mais elles ont donné la bonne réponse. Moi, j'avoue, il, fa il fallait attendre que la question quoi <rire> Les premiers rails, Premier rails oui. datent-ils du 15e, non. du 18e ou du 19e siècle 18. Non. 15. 15e. 15e siècle. C'est une bonne réponse, ah. mais normalement, ça aurait dû être aux filles de donner une réponse. Notre gars, veut dit 14. On ne pouvait pas faire 14. Ah. Alors, on a 4 gobelets à deux. Il vous manque 2 pour les filles, vous l'avez remporté. Euh... Attention, là, il va falloir répondre très vite. En quelle année le président Kennedy a-t-il été assassiné Oh, je le savais <rire> <rire> 18e siècle, je crois. Non, donner, 19... Il faut donner une année, il faut buzzer. En 1830. Non, en 1830. Plus, plus tard. 19... 1900... Ouais, non, je sais pas. T'es dans la bonne... Es dans 1910. 19... Plus. 1950. Plus. 1970. Plus. 1970. Moins. 1985. Ah, dites la même réponse. Il me faut 1950. une réponse. Plus. 65. Moins. 60. Plus 62 Plus 63 Alors, Non Plus 64 Moins 63 oh. ah. Bravo euh, On est à 1, 2, 3, 4, 5 Plus qu'une réponse et les filles l'emportent Il faut vous rattraper Alors... Non. Bah du coup des adultes... Bah, franchement pour la dernière, je me demande si on va pas faire une question comme ça, une question aussi simple alors, là, il va falloir répondre très vite. En Formule 1, de quelle couleur est le drapeau qui annonce la fin de la course Noir et blanc C'est une bonne réponse de la part des filles. Et je déclare les filles vainqueurs de ce quiz de culture générale. Bravo à vous Alors, les filles, vous allez rester pas trop loin. On va faire encore une autre équipe. Et après, du coup, on va faire la demi-finale. À tout de suite. On enlève le truc. Et moi je Comment on enlève Alors, Attendez Web Show. Web TV Show. Web ouais, TV. Show. Ouais, TV show. Ouais, TV show.